RSA soumis à 20 heures de travail par semaine et la retraite à 65 ans et plein d'autres bonus à venir. Bonjour et bienvenue sur VDP.TV. Retrouvez-moi chaque semaine avec de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Un pouce bleu, ce sera toujours appréciable pour la chaîne et pour notre soutien. Bon visionnage, à très bientôt les amis. Bonjour les internautes, bienvenue dans cette vidéo. Voilà, Maintenant on va parler de, des élections d'hier. Et on va parler d'un logiciel qui s'appelle Dominion. Alors écoutez, la question que je me pose maintenant par rapport à ces élections, c'est que la présidentielle 2022, elle a été évoquée sur un site qui s'appelle 20 minutes. Sur 20 minutes, il parle d'un logiciel qui s'appelle Dominion. On a un vote qui se termine à 20h, et puis à 20h, h 20 1 20 h 2 on a les résultats. Donc ça, c'est pour moi, c'est pas logique. En l'espace de deux minutes, on nous sort des résultats. On a une Marine Le Pen qui est déjà contente à l'avance. Ma Emmanuel Macron qui fait pas de campagne, qui fait juste un meeting et qui remporte. haut oh la main euh, avec tout ce qu'on sait de lui. On a, si vous voulez, là, euh, on a le choix entre la peste ou le choléra, là, pour le deuxième tour. Alors laissez-moi vous parler de ce logiciel Dominion. Et laissez-moi vous éclairer dans cette euh, campagne présidentielle. Parce que ça suscite énormément de questions par rapport à ça. Des questions qui, moi, pour moi, euh, ont besoin d'être éclairées. Le logiciel Dominion, ce qu'on appelle le « fake off ». Il y a des rumeurs qui persistent sur les réseaux sociaux et qui affirment que les votes pour l'élection présidentielle seraient en fait compilés par le logiciel Dominion, mis en cause lors de la présidentielle américaine. Alors qu'est-ce qui se passe Il y a des publications euh, qui évoquent une espèce de fraude électorale euh, pour l'élection présidentielle 2022 par le biais du logiciel Dominion utilisé d'abord aux États-Unis. Il serait chargé de compiler et de faire remonter tous les résultats en France. Le ministère de l'Intérieur précise qu'il ne fait appel à aucun prestataire extérieur dans le cadre de cette, euh, de cette élection et que le système informatique utilisé est produit par ses propres services. Par ailleurs, le système électoral permet à n'importe quel électeur de vérifier les résultats par bureau de vote euh, en assistant au dépouillement et en consultant le procès verbal des résultats en mairie. Ouais, mais ça n'empêche qu'on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux voit fleurir les publications appelant à surveiller les dépouillements et les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche, en cause de possibles fraudes via le logiciel DOMINION, qui serait chargé de compiler de faire remonter les résultats au ministère de l'Intérieur. Initialement porté par quelques comptes sur Facebook, cette information est reprise depuis le début de la semaine sur Twitter. La société de Dominion va s'occuper de remonter les, euh, les votes pour la présidentielle. Oui, c'était les mêmes escrocs qui se sont occupés de truquer l'élection américaine en 2020. Nombre de ces publications mettent même en avant une intervention de Maria Zakorova, la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, qui affirmerait que l'élection en France est totalement truquée. C'est bien pire qu'aux états unis D'autres plus anciens citent, la première ministre danoise, Frédéric ou encore le président brésilien, Gerbo Bolsonaro, qui aurait exprimé leurs inquiétudes devant l'élection française à venir et l'utilisation de ce logiciel qui s'appelle Dominion. Un logiciel qui a déjà créé la polémique aux états unis créé par la société Dominion, le Voting System Corporation, pour être plus précis, est un système de vote électronique. Il a été mis en cause lors des élections américaines de 2020 qui ont vu la victoire du candidat démocrate Joe Biden et avec elle les accusations de fraude du perdant. Le président sortant Donald Trump, des accusations selon lesquelles Dominion avait effacé des votes en faveur du républicain. Alors, si les hypothèses de fraude ou De piratage ont finalement été rejetés. La polémique a laissé sur Dominion une image suspicieuse. Le FECOF démentit évidemment <rire> l'utilisation du matériel de l'entreprise Dominion lors des élections présidentielles et législatives de 2022 en France. Le ministère de l'Intérieur ne fait pas et n'a jamais fait appel au service de la société Dominion dans le cadre de l'organisation des élections. Le cabinet du ministre a confirmé cette déclaration, évidemment, ne peuvent pas confirmer l'inverse. Renvoyant tous les citoyens à la loi électorale qui exige que ce dépouillement ait lieu en public, en présence des membres du bureau, des délégués, des candidats et des électeurs qui souhaitaient en fait assister à ce dépouillement. Une fois le procès verbal établi en deux exemplaires par le secrétaire dans la salle, eh bien, qu'est-ce qui se passe C'est signé par les membres du bureau et les délégués du candidat, et ensuite le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché par ses soins dans la salle de vote, qui le fait remonter au ministère de l'Intérieur tout simplement. Via la, la préfecture, c'est à ce niveau que l'informatique entre en jeu. Selon le ministère des systèmes utilisés, sont développés, par le service même du ministère de l'Intérieur, il rappelle qu'il ne, qu ne fait appel à aucun prestataire extérieur dans le cadre des opérations de centralisation de vote. Pour s'assurer quoi De la véracité des résultats, d'une part, et puis l'autre exemplaire du procès-verbal est déposé en mairie. Il doit être communiqué à tout électeur requérant, en fait, et durant des délais prévus, et tout ça pour, euh, bah, pour avoir un possible recours contre l'élection. Comme le précise le site internet gouvernement. Alors, <rire> mesdames, messieurs, Macron, y passe. Je vais vous rappeler quand même des choses. Si vous avez l'intention de continuer à voter Macron, pour ceux qui soutiennent Macron, laissez-moi vous rappeler ceci. À l'instant où Macron sera au pouvoir, et pendant son quinquennat, ça sera le passe-vax, picos obligatoire, impôt plus-plus pour rembourser le quoi qui en coûte, non-réintégration des soignants non-vax, GJ Round++ avec LBD le retour, RSA soumis à 20 heures de travail par semaine, et la retraite à 65 ans. Et plein d'autres bonus à venir. Eh bien, si vous votez Macron au deuxième tour, sachez une chose, c'est que la France ne changera pas. Rappelez-vous de ce que Macron a fait pendant son quinquennat. Rappelez-vous ce qui s'est passé au moment de la Coupe de, de, du Monde. Rappelez-vous ce qu'il a fait à l'Elysée pendant ses premières périodes de... De, de Président. Rappelez ces, ces hommes euh, noirs, nus, enfin presque nus, qui dansaient à l'Elysée C'est digne président ça hein Je pense pas. On se rappelle de la gestion euh, de la crise sanitaire, les masques, on se rappelle des gilets jaunes, le massacre des gilets jaunes, on se rappelle de ce qu'il ce qui, ce qu a fait pour nous soutenir, à part nous donner des miettes comme ça, un hein, coup de... des aides un peu... Euh, voilà. Il y a quelque chose d'un... Euh, Souvenez-vous, il hein, y a quelque chose de pas normal. Monsieur, il aide les gens qui sont dans la situation précaire, mais il veut obliger certaines personnes qui, eux, ne peuvent peut-être pas travailler, les contraindre à faire 20 heures de, de travaux minimum, euh, ceux qui sont au RSA notamment, par semaine. Mais il y en a qui ne peuvent pas les faire, ça. Donc ça veut dire qu'il va encore prendre du pognon. C'est son, son projet. Il met en œuvre toute tout l'étendue de son projet, c'est-à-dire nous restreindre, nous contraindre à payer, toujours payer, voilà. Et ça... C'est la politique de Macron. Et ça, c'est ça que vous voulez pour la France Faites ce que vous voulez, mais moi, j'en veux pas de cette France-là. J'en veux pas. Il y a tellement de choses plus importantes à gérer. La migration, le flux migratoire. Jean-Marie Le Pen disait, je crois que c'est en 2017 ou 2018, il disait... Il va y avoir 14 000 migrants qui vont arriver sur le sol français. Il faut savoir qu'un migrant, quand il pénètre sur notre sol, 300 euros, être logé, voilà. on, on lui donne de l'argent à ce migrant. Et puis euh, celui qui a travaillé toute sa vie sur le sol français, qui a cotisé pour les impôts, qui est à la rue, on ne lui donne rien. Emmanuel Macron donne des milliers d'euros à des pays étrangers au, autres que le nôtre, et nous, il nous saigne aux quatre veines. Vous trouvez que c'est normal Ben non. faut commencer d'abord à mettre bien ton citoyen français avant de de donner des millions d'euros et faire le seigneur dans un autre pays, pour un autre pays. Ne vous trompez pas. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, moi, si je dois choisir entre la peste et le choléra, honnêtement, je préférais que ce soit Marine, pour être plus franc. Je préférais que ce soit Marine Le Pen qui passe que... Macron puisse faire un, un deuxième quinquennat. Je pense que la France serait moins en danger avec elle qu'avec lui. J'ai le droit de penser ça, c'est mon avis, c'est légitime. Voilà. Au nom de la citoyenneté, au nom de, euh, de la Constitution, du droit constitutionnel, que nous avons tous à donner notre avis, et, et de choisir surtout de quelle manière on veut être gouverné. C'est légitime. Voilà. Passez euh, ma foi une bonne semaine, et puis rendez-vous euh, le 24 avril pour savoir quel est le sort de la France. A très bientôt, merci à vous.